Des vidéos en caméra subjective n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner on a l'image alors j'espère la caméra partie de manière fishing euh, dans la ville aujourd'hui exactement on va pêcher le métal dans la deal J'espère qu'on va vous filmer, qu'on va trouver un mais pas sûr. pas sûr. On va voir, on a deux gros magnets, Deux gros aimants qui pourraient trouver fond de l'eau. Un vélo. <rire> un vélo. Une brouette, un caddie, un scooter. Euh, Qu'est-ce qu'on peut trouver encore dans, dans l'eau une arme qui sait, des petits grelots. J'ai eu des petits grelots l'autre jour, ils vont gling-long, je les ai gardés, je les ai dérouillés, ils sont, ils sont très très bien. Je ne sais pas ce qu'ils qu foutaient dans l'eau, mais ils étaient là. Alors, on va commencer avec le number one, le gros bleu, qui est très lourd. Et qui va donc profondément dans l'eau, que... au fond de la vase, c'est ça qui est important défaire les nœuds, ça c'est toujours aussi important comme ça on peut lancer loin en plus c'est ça aussi le concept, on le lance le plus loin possible le bout de la corde, je vais le mettre je vais l'accrocher là parce que évidemment il faut pas faire l'erreur de débutant de lancer ta corde et puis que toute la corde tombe dans l'eau évidemment et que tu perds tout donc tu l'attaches Plop, comme ça c'est une vidéo que vous verrez que je vous ne verrez pas tous les jours. Hein. Euh, attends, parce que là il y a un gros nœud Allez, on essaye. Ouais. Alors. Il y a une branche d'arbre juste devant, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas lancé très très loin. Alors pour l'instant, yes, il, yeah. il se balade, non, il se balade, je le fais un peu sautiller dans la vase pour.. Euh, pour qu'il s'enfonce le plus possible. Hein. C'est le plus lourd. C'est pas le plus puissant, mais c'est le plus lourd. Donc je ne sais pas comment est le sol ici. On, on, on essaiera le plus puissant après. Pauvre, t'entends ça. a l'air propre, hein, ça a l'air propre pour le moment. étonnant parce que tu passes sur un endroit, tu sens rien du tout. Tu passes une deuxième fois, tu sens rien. Puis à un moment donné, par hasard, tu passes sur le même endroit. Et là, tu sens quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut insister quand même. C'est un peu comme la vraie pêche de poisson en fait. Hein? Il faut être un peu patient. C'est pas parce que t'as rien la première fois que... L'endroit est vide, évidemment. Bon, là, je vais quand même soulever pour voir s'il y aurait quand même pas un, un petit euro en dessous, parce que ça, je peux pas le sentir. Je crois pas. Ça m'a l'air bien propre, en tout cas, ici. Une capsule. Une capsule de Jupiler. Il y a des trésors, mais, et surtout, on dépollue, hein. On dépollue les, euh, les lacs et les, les rivières en faisant des trucs comme ça, hein. C'est la Une capsule ouais, les capsules de bière, ça c'est un grand classique aussi, hein. Allez, je vais aller un peu par là. Ouhou à la fin, quand la corde est très mouillée que tu fais ça, tu reçois plein de, de postillons et d'éclaboussures sur, euh, sur le pif. J'espère la caméra filme le bon angle, parce que je vois pas trop elle euh, <rire> est bien orienté ou pas. C'est dur à dire. Alors en général le magnet fishing ça attire beaucoup de monde aussi. Tout le monde seulement de ce que tu fais. Et donc tu papotes avec beaucoup de gens. Youhou, Alors là il faut pas que j'aille trop sur la berge parce que je repère que sur les côtés il y a des grillages en métal qui font le bord de l'eau. Et il faudrait pas que le magnet se prenne sur le, le grillage parce que c'est potentiellement un piège pour euh, rester accroché ben ben, c'est propre ici hein bah écoute à Outini c'est pas comme le canal de Bruxelles hein. c'est clean rien du tout alors j'en vais profiter pour essayer avec l'autre euh, l'autre magnette ah ben ça on peut mettre la on peut mettre la casse si je tombe dans l'eau je sauve la GoPro garderai la tête hors de l'eau. Puis, si je tombe sur un vélo, parfois que le magnète c'est pas suffisant, il faut. Euh, J'ai aussi un grappin dans mon, dans mon sac, tu vois, avec trois pics là que, qui pourraient prendre le vélo éventuellement euh, sur le cadre en métal par exemple, ou, euh, ou au guidon, ou sur la roue. pour... Euh... Alors, qu'est-ce qu'il a lui A mon avis, lui il a, il a des petites crasses, il a des clous parce qu'il est plus puissant donc, à mon avis, il a, il a dû capter des, des petits morceaux de métal. Oui sont des morceaux de métal, je vous montrer Un vieux clou, un vieux machin En métal Je sais pas ce que c'est Encore une petite barre Une tige en métal Je sais pas ce que c'est Une petite plaque en métal Bien rouillée Un petit clou des pollutions, des pollutions, le reste c'est des, des cailloux. Mmh. Parce que même les cailloux s'accrochent parfois. Il suffit qu'ils aient un petit composant légèrement métallisé et, euh, et ils s'accrochent. Ah ah ben Donc il y a peut-être des trésors de ce côté-là. Alors, je vais essayer de lancer sur la, la berge qui est là-bas au bout. Pour essayer de viser un endroit où peut-être les gens auraient pu. Euh, Lancer quelque chose. J'aurais ah, dû le lancer plus loin. J'essaierai après. On va déjà voir ici ce que j'ai. En plus, il faut viser entre les branches d'arbre. Hein. C'est pas facile. Hein. Il faut. C'est mieux qu'à la foire ici, quoi. Alors, il y a pas mal de courant. Ça, j'ai remarqué ça l'autre jour dans Acladil c'est que... Alors là, il y a une accroche, je sens quelque chose. Alors parfois, est, il est juste coincé physiquement derrière une pierre. Mais parfois, c'est vraiment un truc à pêcher. Je vais voir. Est-ce que c'est une pêche ou est-ce que c'est un peu dans l'eau Ça a l'air d'être du euh, de la grosse crasse, de chantier. Un truc, un vieux machin d'ouvrier. On va voir ça de plus près. Ouh là là Qu'est-ce que c'est que ça Alors, ça c'est euh, oui, un gros bout de métal, je ne sais pas, une espèce de grosse vis de d'ouvrier, de chantier, de je ne sais pas quoi. Là c'est une grosse plaque. Une grosse plaque. La plupart du temps c'est ça, on va pas se mentir, ce sont des, des déchets en métal. Ça, je me demande bien ce que c'est, ça On dirait une roue de structure de trucs euh, circulaire en tout cas. Encore des petits tiges, encore des trucs en métal, parfait. On dépollue. Ah, ah, bâche, bâche, bâche, bâche. Il aime beaucoup cette barrière. Eh ben... Bon, je ne m'étais pas trompé, on a eu quelque chose, mais... C'était pas un vrai trésor. Hein. Ça fait pas beaucoup rêver pour l'instant. Attention, on va continuer. Je vais essayer d'aller encore plus loin. Allez ah, ça, se ça se rapproche de l'endroit que je visais, ça. C'est là où il y a les gens euh, qui passent, évidemment. quoi. Il y, a le, il y a beaucoup de passages parce que... Ce qui nous intéresse, c'est vraiment c ce que les gens perdent ou, euh, ou lancent dans l'eau. Le, dans Alors oui C'est quoi, quoi Il y a une résistance. Est-ce que c'est est du métal ou est-ce que c'est une pierre qui... Qui, qui... Hein dur à dire... Comme en plus il y a un peu de courant... Hein résistance, résistance... On aime bien ça, hein quand ça résiste, on se dit qu'il y a peut-être un truc là qui est en train de... Ouais, on a... On a vu... Un peu les cousins de ceux-là, on a vu quoi... Sauf surprise, on va voir... Je soulève... Il y a quelque chose... C'est pas un fusil, je peux te le dire. <rire> je l'aurais vu tout de suite. Poc. Ça... Qu'est-ce que c'est que ce machin Il dit on va reconstituer toute une voiture avec ça. Alors, ça c'est de la crasse. Ah une capsule. Une capsule jupilaire. Hein. On va faire un peu de pub. Hop une Petite tige en métal, ce gros machin là, mmh. c'est qu'est-ce que c'est? Ah, bah ben oui, un truc, euh, un truc de, de je sais pas quoi, hein. une, grosse, une grosse une grosse, pièce en métal. C'est une voiture en kit en fait. Quand on est en train de pêcher, <rire> on a un ressort aussi. À quoi tu as servi, petit ressort? Quelle est ton histoire? Qui t'a balancé dans l'eau? Un ah, bout, je crois qu'on dirait que c'est. Ce fut peut-être euh, du fil barbelé, ça, qui sait, à un moment donné. Tout ça, ça a l'air d'être des petits cailloux. Oh, ça, c'est en métal. Ça, je vais garder pour recycler. On envoie tout ça à la déchetterie, en donné, quand. Voilà. Bon, les copains, nous, on veut des choses. Euh, des trésors humains, quoi. Pas des, euh, des crasses de chantier. Allez je recommence dans la même direction parce que il y a l'air d'avoir du potentiel quand même. Hein. Ouais je me suis pris dans l'arbre. Désolé l'arbre. Je crois que j'étais plus à droite mais.. Alors Ouais, je vais peut-être arracher une petite branche. Pas ça. Le maguette n'est même pas dans l'eau, merde. Il est sur l'arbre. <rire> non. Oh non Allez arbre lâche ah <rire> Allez je recommence Je vais recommencer parce que ça c'était pas très convaincant ah, On a quand même une petite tige en métal je sais pas d'où l'était mais allez j'essaie d'aller vraiment là-bas à droite Attention attention il faut un bon Ouais Ah, ça, c'est parfait Alors, attention, j'y pas tomber. Voilà Comme ça, je passe du bon côté de la branche, sans la, sans la blesser. Et maintenant, là, je suis vraiment le long de la berge opposée, tout sur le bord. Parce que si les gens laissent quelque chose dans l'eau, tu vois, s'ils veulent laisser, euh, je sais pas, une caisse avec euh, des trucs dedans, ils la mettent à un endroit qu'un repère et ils reviennent plus tard pour le récupérer. Donc c'est sur les bords qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Hein. Parce qu'il y a moins de courant aussi. Hein. Parce que le courant, mine de rien, emporte les, les pièces, quoi. Donc, euh, alors, ça, ça résiste. Qu'est-ce qui résiste Est-ce que c'est le courant Est-ce que c'est... Tu veux tirer un coup Tant que ça résiste, hein. Attends, bouge pas, j'immortalise quand même en photo pour dire que... On arrive en fin de séance, on n'a pas pu tout filmer loin de là, on a pêché que des, euh, des déchets de construction, des bouts de, de tiges, de barres, des plaques, la plus grosse c'était celle-ci, qui était bien lourde, bien enfoncée dans la vase. Il y a beaucoup de choses qu'on a récupérées sous le pont, qui sont restées sous le pont, sur la berge, parce que le magnète est resté coincé en données. <rire> et le problème, c'est que quand le magnète est trop coincé, et qu'on tire et qu'on tire et que rien ne bouge, ah ben, il faut il faut donner sa personne et aller dans l'eau pour le débloquer. Ah. Et donc, voilà, c'est moi qui me suis collé. Martin voulait pas aller dans l'eau. Oui. Il avait peur qu'elle soit froide Mais elle est bonne en fait l'eau était, était bonne En tout cas pour les pieds Je n'aurais pas été baigné dedans Mais elle est pas si sale que ça hein. La dille est assez propre en réalité et, euh, et pas si mauvaise Allez on va faire un dernier lancer On a changé de côté là pour un peu varier les plaisirs On a pêché quelques capsules aussi Et, euh, et voilà comme on dit avec Martin On est à côté de du chemin de fer hein, ici donc il y a certainement pas mal de, de résidus euh, des chantiers, des, euh, des rails, des travaux, des ouvriers qui ont euh, des bouts de grue, on ne sait pas trop. C'est pas toujours facile d'identifier. Hein. Ce sont des grosses bouts, des gros bouts de métaux, mais euh, c'est clairement des, du, matéri, du matériel de construction. Quoi. Mais on n'a pas trouvé de vrais trésors, on n'a pas trouvé de pièces euh, ni de rôles, ni de vieux francs belges. On n'a pas trouvé de d'effets personnels c'est que c'est que c propre hein, quelque part et c'est se dire aussi qu'il n'y a pas assez de passages pour pour que les gens lancent des trucs parce que c'est ça surtout hein. on récupère surtout des trucs que les gens ont balancé à la flotte pour des raisons qui leur appartiennent qui ne sont pas toujours très catholiques ou qui sont parfois juste de la pure maladresse Mais bon, pour perdre quelque chose dans la deal en général il faut être très maladroit alors hein. allez je lance une dernière fois le plus loin possible voilà c'est pas mal on espère qu'il ne va pas se coincer pour le tout dernier lancer pas mal de voitures qui ont ralenti pour regarder ce qu'on faisait ça suscite toujours beaucoup de curiosité hein. on ne va pas se mentir alors, voilà, je vois des bulles déjà. Mais je suis pas sûr de pouvoir relancer jusque là exactement. Hein, les bulles, c'est toujours un signe qu'il y a quand même quelque chose sous l'eau. Mais bon, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des branches. Ça peut être juste de la vase qui est soulevée qui, qui libère un peu de, de vase. Et puis alors, étonnamment, il y avait pas mal de petits branche de bambou je sais pas ce que c'est comme arbre ici qui ressemble vachement à du bambou et eh ben non on n'a rien eu là allez j'essaie de viser le même endroit parce qu'il y a quelques petites bulles là là où j'ai lancé yeah beau lancer merci autocomplimente ça ça mord pas ça n'accroche pas il surfe un petit peu sur la vase hein, ici un peu plus de résistance mais il a il a lâché tout de suite Résistance, il lâche Bulle Sans doute des choses qui sont un peu plus profondes dans la vase C'est en ça que le, le magnète plus lourd peut être utile Mais je vais plus le ressortir, le, le bleu, il est rangé Je peux lancer un, une dernière fois dans cette direction voir si ça a changé quelque chose Parti Allez, c'est le dernier lancé après on dira au revoir à la ville pour cette fois-ci, en tout cas. Il ouais, y aura d'autres fois. Trois. Eh ouais. Mais bon, c'est vraiment une activité d'été, hein, ça. Parce que le risque, c'est que quand il faut mettre le pied à l'eau, ou plus que le pied à l'eau, il vaut mieux qu'il fasse très chaud qu'en plein hiver, quoi. Hein? Comment Aujourd'hui, c'est idéal, ouais. La canicule est passée, en plus. Il fait encore bien chaud. Par contre, il ah, y a une accroche là. Oh là là mais il prend pas trop profond je vais, je vais essayer encore juste là quand même, parce que ça bulle encore un peu ma curiosité est éveillée là les copains il pêche rien donc c'est là il y a un petit truc là qui est venu on dirait un moule à tarte <rire> qu'est-ce que c'est c'est que ça ce serait pas ça ce serait pas un truc pour faire des tartes petites tartelettes tartelette ta maman qui aime bien cuisiner c'est <rire> ah ben le truc le plus joli qu'on a eu on dirait une grosse capsule on dirait je crois que c'est un truc pour faire des tartelettes je vais faire une photo ta maman nous dira si c'est bien ça ah, j'avais dit dernier lancé ça c'est terrible hein. C'est jamais le dernier lancé. Bah écoute, moi je sens honnêtement qu'il y a des petits trucs en fait. C'est pour ça que je, je, je m'en vais pas tout de suite. J'ai le sentiment qu'il y a des... Euh, que c'est une route intéressante. Ouais, j'étais sûr. J'étais sûr. Voilà. Alors ça c'est un grand classique. La magnète qui sympathise avec la barrière. Allez, ça c'est vraiment le dernier lancé, Alors, il faut lâcher prise, hein. on se dit tant pis, si ça vient pas, ça vient pas. Si le magnète lâche prise, c'est qu'il faut aussi lâcher prise. Hein. Ça c'est le dicton du jour. Mais regarde-moi ces bulles, il y a des bulles Il a résistance plus bulles égale trésor, quoi. Hein. Là il, il tient un peu mieux. Et Ce serait quand même bien un beau final, là, un beau... Un be ah, flûte Il y a quelque chose, c'est pas fini. Je vais la voir. Alors on a déjà une pièce un peu bizarre, Martin, qu'est-ce que ça peut être Ça ressemble un petit peu à la même matière que tout à l'heure, on dirait... Je sais pas ce que c'est... C'est plus un plat, on dirait un plat. Là, on a une cuisinière, là on a un truc à tartelettes, on a une petite soucoupe de pique-nique mmh. en métal. Qu'est-ce qu'on va trouver maintenant Une table de restaurant. Là. Alors ça a vraiment bien bulé juste avant, c'est... J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et n'hésitez pas à m'inscrire sur les réseaux sociaux. Bisous pour une prochaine vidéo.